Bonjour tout le monde, bienvenue. J'ai l'honneur d'ouvrir le Forum PHP 2022. Cette année, on prend des marques dans un nouveau lieu. On essaye de nouvelles choses. On espère que tout va superbement bien se passer. Donc, accessoirement, on vous remercie de tout s'être là, de tout s'être présent, que ce soit public, Sponsor, le staff. Et euh, on va vous présenter maintenant cette nouvelle édition. Alors... Petit récap pour commencer, la FUP, qu'est-ce que c'est? La FUP, c'est l'association française des utilisateurs et utilisatrices de PHP. C'est une association qui existe depuis 22 ans maintenant. On n'a pas eu la chance de fêter l'anniversaire des 20 ans en présentiel, mais on va faire comme si. C'est une asso qui compte 637 membres. C'est une association avec un bureau, un conseil d'administration, un conseil de surveillance, et une super salariée qui nous aide au quotidien. C'est une association qui existe à travers deux événements, donc deux événements par an, mais on a aussi d'autres initiatives, comme le baromètre des salaires, la veille de la FUP, le travail des fantas fantastiques antennes qui permettent d'alimenter un tissu technique local. Le programme de cette année, 34 conférenciers et conférencières, 30 conférences. Un programme hétéroclite qui aborde des sujets techniques mais pas que. On a par exemple des conférences qui vont mettre en lumière des sujets qui sont autour des métiers du développeur et développeuse et qui font partie de notre quotidien. Et on a également deux conférences aliens. Moi je dis qu'elles sont d'exception perso mais hein, voilà. Vous pouvez faire vos retours sur Open Feedback. Donc euh, pour changer des Dernières éditions, il n'y a plus le petit tableau avec les vignettes, euh, etc. Vous pouvez directement via le QR code, c'est exactement le même principe, mais en ligne. Les personnes qui ont participé à la FUBD euh, ont expérimenté le, euh, ce nouveau système. Ça marche super bien. On va retrouver également des animations tout au long de ces deux journées. Donc nous avons des ateliers open source, nous avons une fresque Lego qui est ici. Et ce soir, il y a un Burger Quiz. Donc, euh, vous pouvez certainement encore vous inscrire, rapprochez-vous du staff. Euh, ça va. Je l'ai essayé hier, je l'ai découvert, ça, ça va être très marrant. Aussi, cette euh, année, on a une expérimentation qui est la Vélotypie. Donc, ça nous permet de rendre les conférences plus accessibles. Ça impacte plus vers le fait de euh, diffuser le savoir PHP, etc. Donc, euh, ça va dans le sens de l'association et cette année, on essaye de mettre en place ce nouveau moyen de diffuser les infos. Ensuite, on passe à la partie des sponsors. Donc, on a un certain nombre de sponsors et on en a plein qui sont arrivés parce que le lieu se présente aussi à ça. Donc, on va les mettre en avant maintenant. Notre sponsor platine qui est Carafun. Nous avons des sponsors or Letigul, Yes We hack. The Workshop Platform, Smile Sensual Labs, Bedrock, Usign. Des sponsors d'argent, Jolly Code, Monsieur Biz, Globalis, Twilio, Highway, Theodo, Deezer, Sinolia, ça continue. Avisus, Sage Studio, CSM Benchmark, Camping.com, Convelio et Plateforme SH. Nos sponsors Bronze, WebDevelop.me, PrestaConcept, Me, Presta Concept, Vanois et Magma, WebID, Akawaka et Vesperia. Au long de ces deux jours, tout au long de ces deux jours, vous pouvez avoir besoin d'aide. Ce n'est pas un problème. Vous venez nous chercher, on a tous de superbes t-shirts bleus pour nous identifier. Nous avons également une bagagerie qui est mise à dispo. Faites attention aux horaires, par exemple, là vous pouvez poser vos affaires toute la journée, mais à 19h, ça ferme et vous allez. il ne faudra pas vous retrouver en carafe pour aller à l'hôtel ce soir. On vous rappelle également que cet événement, comme bien d'autres événements techniques, est soumis à un code de conduite. Vous avez toutes les informations sur cette page. Vous y retrouverez vraiment tout ce qu'il faut. Et encore une fois, en cas de pépin, un t-shirt staff, on redirige, on prend en compte et euh, ça, ça se passera bien. Ne vous faites pas de souci. Ensuite, le forum PHP 2022, c'est encore une équipe qui est présente depuis très longtemps, puisque ça se prépare un an à l'avance. Donc, on a Jérémy, Alan, Stéphanie, Sébastien C, Adrien, Amélie, Florian, Sébastien R., Cédric, Xavier, Michael, Olivier, Gaëtan, Mathieu, Magali et moi-même, Alexandre. Pour terminer, vous êtes 774 pour cette édition. Donc, c'est le forum PHP le plus important jusqu'à maintenant. Ça fait plaisir. On va partir du principe que ce sont les 20 ans de l'assaut qu'on n'a pas pu fêter en présentiel et on est très content de vous accueillir. Merci de votre attention. Profitez de ces deux journées à fond n'hésitez pas à tweeter hashtag ForumPHP et puis oubliez pas de rester jusqu'à la keynote de clôture puisque, comme vous le savez, on annonce un paquet de choses à ce moment-là. Merci.